Bienvenue dans le monde de Valheim. Il y a bien longtemps, Odin, le père de toutes choses, réunit les mondes. Il a bâti ses ennemis et se jeta dans le dixième monde et divisa les branches qui rattachent à l'arbre du monde. Bon, euh, ça va bien, cinq minutes. Hein. En gros, tu un guerrier mort en combat. Les dieux t'envoient dans le monde de Valheim. Oh, regarde, ça c'est beau. Voilà, le corbeau, ta ramène dans le monde de Valheim pour que tu démerdes à moitié en slip et que tu récupères euh, toutes les ressources en passant l'âge euh, de la pierre, du silex, du bronze, du fer, de l'argent, etc. Et construire pour survivre et mériter ta place au oh, Valhalla. Voilà, Bien sûr, il faut niquer les boss. Waouh C'est parti. Allez, go ça y est, on reprend tout à zéro. Et voilà, pour la 20 vingtième fois, on recommence. Oh là là, allez, on part à l'aventure, à la recherche d'un petit endroit pour se faire une petite maison. Oh, des fraises. Ce sont des fraises Des framboises Ah, c'est joli ici. On va peut-être faire une maison. Bah ouais, je sais pas si on peut faire une maison ici. Ouais, je vais me faire une petite maison ici, ça a l'air sympa. C'est beau C'est une On va ouais, c'est à peu près bien. pas qu'il tombe sur la gueule hein, oula ah, Putain Aïe, putain Je fait écraser par mon propre arbre. à ah, moi, mémicide. On peut dormir ou pas Ah ouais. Putain, je dors avec mon corbeau <rire> Je sais pas ce qu'on va foutre mais... Ah... Jour 2. Il ah bah, y a mon lit sur le truc. Hein. Alors, bonjour. Là, de quoi faire cuire On va faire cuire la viande. On attend que ça cuit. Hum, mmh, la bonne viande. Allez, qu'on se fasse un arc. Oula. Tiens Tiens Bah voilà. Chut, chut, une biche Regardez oh, tout doucement il me regarde droit dans les yeux là mais non Putain de, deux trophées de biche pour choper le boss Mais non Salut Hello swok ça va t'as vu je recommence tout à zéro Ah du silex Putain j'en suis ça il me semble que c'est de l'étain après le premier boss on pourra en récolter Oh, c'est beau ici. Les cailloux, les cailloux, les cailloux. Ça m'énerve. Oh, c'est beau ici. Oh, Aujourd'hui, construire là. Ça a l'air plus chaud. Reconstruisons en Andalousie. Attends, fraise. Bien manger, c'est important. C'est pas faux. Hein. Oh, Regardez-moi cette belle forêt. Elle est pas belle cette forêt, franchement. Eh, ça donne pas envie d'aller se balader là. Il y a une maison juste là quoi. Oh ça pue ça. Oh putain, il y a des squelettes. Ouh, je veux pas aller. Non, on va aller à la maison, on va dormir. Allez. Elle est où ma maison Elle est près de l'arbre là. Oh on la voit là. Une lueur à l'horizon. Ce n'est que ma maison. Oui voilà ce sera déjà moins lourd. Les cailloux, le silex. Bon allez, on va chasser. J'en ai marre de tapoter -well. là. Oh de la neige. Ah. Ça, ça sent pas bon ça. Oh c'est beau. Mais non Putain Ah ça l'a pris Chich deg qu'elle change là, c'est pas bon signe. Hein. Hein Les myrtilles! Et si je prends des myrtilles, ça fait trois trucs, non? Ouais, écoute. Cool. On va faire un truc. On va mettre plus de son, moins de musique. Mmh. Je sais pas ce que ça donne. Le premier boss. Ah merde. Ah, salopard! Tu m'as pris c'est pas vrai. Les gars, c'est pas toi que je voulais. Putain de merde. <rire> ah, voilà. À la main. À beille. Si elle pique dans la gorge, on peut mourir, je voudrais dire. Trop beau ici. Oh non! Hop! Oh, putain de merde! Hop! Putain de putain de de merde! On voit rien du tout. C'est la nuit. Waouh! Comment c'est beau! Regardez ça. Ma maison, la lune. Allez! Ah! La tunique. Oh chouette! Oh putain, on est habillé. Oh lolo, là là, ça change hein. Ah bah c'est mieux comme ça 8 oui, cuirs Putain je viens de m'en bouffer là. Eh ben ça va être pour moi. Allez. Ah bah ben voilà du cuir Ah ben voilà Putain je me fais. Je peux finir tu pas C'est pas vrai Est-ce que c'est en ce que, choix, ce que <tousse> Tiens Eh hey, il m'a fait mal hein, quand même l'enfoiré là voilà. Allez, on va se faire fabriquer un arc. Arc. Oh, oui, un arc. Allez, c'est parti. Mon premier arc. Bon, quelques flèches. Établi niveau 2. Comment on fait ça euh... C'est ça, non 10 Silex. Bon, on cherche une silex, allez, c'est parti. Ah. Ah. À ah, la main. À ah, la main, tellement. Coup de pied. L'arc. Vous vous souvenez quand vous m'avez appris à tirer à l'arc Ah euh, oui, oui, oui, oui, Je m'en souviens, oui. Ah voilà. Ah ouais. <rire> je crois pas que c'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Attends. Sur Park. Wow. Oh ça c'est cool. Putain, une seule flèche dans la gueule. Bam. C'est bien là. génial, c'est Oh putain Oh putain J'ai eu ça Pas de trophée Oh, trophée de serre Il en faut encore un Ça commence à faire nuit Avant la nuit, je vais tenter de monter sur la montagne De ce côté, je jure avoir entendu un grognement. Ouah, wow, un loup Ouais, wow, il fait pas. Ah. Merde. J'ai un loup. Oh putain Oh wow, j'ai buté un loup Vous vous distanciez un loup. Croyez pas que vous êtes un peu con. <rire> bon allez on rentre. Ah. On se casse Je vais aller dormir. Voilà Attends mes bouilles chose le truc là Allez j'vois Bon alors moment je suis établi niveau 2 là Je me trompe pas Ouais voilà alors une grette euh, dodo Putain. Je suis en train de me baiser avec le corbeau Est-ce qu'on tente le boss Ah bah non il me faut euh, il faut encore un trophée de.. Bah écoute on va choper ça. Bon Yo, qu'est-ce qu'il se passe Quoi Pourquoi la musique elle change Quoi des trucs bizarres Ah mais putain ma gueule je attaqué qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'ils ont contre moi là bah, c'est sympa allez allez C'est belle Qu'est-ce qu'ils ont là tous Au sud. fait de la biche. fait du cerf. Ah, oh là là, je les aime pas ceux-là. J'aime pas du tout là. Ah le trophée de cerf Bon bah allez on rentre On va se faire euh... Élitir. je sais plus comment il s'appelle Mais il Elitir Non c'est ça C'est ça C'est ça Bah faudrait savoir où il est là -ce que... c'est une sacrée mission hein. Est-ce que ça reste Je pense que c'est quand bon. même Allez ah, Ah d'accord okay. Bon allons-y C'est parti Allez, on y va pour le boss Putain, ah, c'est parti, voilà, ça va chier là Allez, on prend l'arc La Allez une derrière Oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh. Regarde-moi ça Salut Oh putain Eh va ben. Ça va Eh ben nickel Bon bah après une victoire comme ça, on va arrêter hein <rire> Mais dégage de mon lit toi Allez, je peux pas dans le Allez, on va taper la montagne, on va voir si on peut monter... Assez haut... Vous gelé On dit pas qu'il y a un loup, mais non mais non non non, non Pas de loup, je te non Pourquoi non y a non non non non non je vais faire je vais foutre un non non non non non non non non non non Vite l'arc Ouah, il m'a pété la gueule Faut que je monte mon établi je l'a La baraque là-haut. si je fais un feu. Elle est On peut pas. Vite. Qu'on peut pas faire de feu. Ah, mais j'ai pas de cailloux, putain. Il Je joue, il Alors, il mon établi Ah oui là, on se prépare à construire un feu Ouais Je gèle plus, c'est parfait C'est quoi ce loup là C'est quoi le loup là C'est pas un loup ça Waouh C'était quoi la bestiole là C'était pas flocon C'était pas flocon <rire> Oh merde Tain, Je m'étais fait une petite maison et tout là Bah bon, on y retourne hein Alors, On s'habille et on bouge Allez je vais essayer de récupérer mes affaires là hein. Mais qu'est-ce que tu es con Ah bah oui là c'est sûr t'as moins froid du Grand art hein. C'est parti monte Un dragon putain merde non pas un dragon On rentre à la maison oh, On n'a rien vu, on a rien vu, on a rien vu Plus haut, déjà. aïe aïe aïe, ça va pas du tout, ma chérie. Toi, morphologie en arrobase. Waouh, je me suis fait défoncer par le truc. C'est un peu dangereux d'aller directement dans la montagne, je crois. Attends, on va essayer de récupérer à moitié à poil. Non, il ne pas. Il y a deux morts maintenant. Ça s'est bien passé le décès Ça s'est bien, j'en sais rien, parce que j'étais pas là. Ouah, wow, mais il y a des loups, il y a des dragons. Pourquoi euh... je me suis aventuré là C'est là. Allez, on tente une dernière fois et puis après j'arrête. j'ai pas peur de toi moi. Je vais récupérer mon arc. Allez Putain, mais... Ouah, wow, fallait il jusqu'en haut. La dernière seconde. Et ça a balancé tes merdes De toute façon on va te fumer Allez on descend. Bah bon, c'est pas grave, la tombe est plus proche. On, la, on va la récupérer, Oui, <rire> oui, oui. Ouais. C'est parti. Yes Allez, c'est parti. Hey. On va essayer de le buter avec Tark. Allez, on va se faire un dragon, là. Je se sens bien. J'ai eu un dragon, j'ai eu un loup, j'ai eu un dragon. <rire> C'est énorme. <rire> C'est interminable ces jeux-là. Personne n'a mis mais en monte. Il y a un dragon et les œufs J'ai pas de bois. J'y crois pas. Pourquoi je suis venu mourir ici Qui tu sont sais, ces connards là Drogueux. Pourquoi je suis venu mourir ici Pourquoi je suis monté avec toutes mes affaires là-bas Et je les ai... Ah, quel con Impossible d'y aller à poil. Il y a encore un dragon. Merde mais il y en a combien de ces cons là Bon, on va retourner à la maison. Une fois un avion. Prochaine étape récupérer les éléments pour faire du bronze Voilà, prochaine étape Prochainement dans l'épisode 2 J'espère que vous avez aimé cette aventure avec moi. N'hésitez pas à vous abonner. Merci. Et rendez-vous bientôt sur le prochain épisode de Valheim. A bientôt, ciao